Combien risquer en trading Eh bien, si vous risquez beaucoup de votre capital en trading, probablement que votre compte ne durera pas très longtemps. Ça peut aller très vite. Vous pouvez perdre en une journée la moitié de votre capital ou la totalité de votre capital. Donc, la part de risque que vous prenez dans votre trading est essentielle. Donc euh, je dirais qu'au début si vous tradez, bien sûr euh, c'est facile sur un compte de démonstration, vous pouvez prendre, ouvrir un compte de, de 100 000 euros et vous risquez des milliers d'euros et peut-être même que vous aurez des bons résultats mais une fois que vous traderez en réel, les choses vont être différentes. Donc euh, surtout si, si vous avez besoin d'argent, si vous ne vous en foutez pas de l'argent que vous risquez en bourse et eh bien à ce moment-là, euh, il faut bien euh, mesurer le risque que vous prenez à chaque trade. Donc moi je dirais que pour chaque trade, risquer euh, 0,2% de votre capital est une bonne, euh, une bonne méthode au départ. Vous allez me dire oui mais je ne vais pas gagner beaucoup. Non mais vous n'allez pas perdre beaucoup non plus. Donc c'est ça qui est, qui est surtout important quand on, quand on démarre euh, en trading, en bourse c'est surtout de ne pas perdre son capital ou de ne pas le perdre rapidement. Si vous perdez plusieurs trades d'affilée bien vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre méthode. Si vous, si vous perdez un trade de temps en temps bon ça c'est tout à fait normal mais vous devez avoir des résultats positifs ou si vous avez beaucoup de résultats positifs mais que vous perdez lorsque vous avez un ou deux trades perdants, que vous restez euh, fort négatif, à ce moment-là il y a quelque chose qui ne va pas dans votre méthode de trader et c'est le cas de beaucoup de débutants. Donc entraînez-vous sur un compte en prenant un petit risque et là vous verrez si vous arrivez à progresser. Vous devez, même si vous tradez quelques, quelques centimes, quelques dizaines de centimes, euh, vous devez arriver à la fin de la journée à des résultats positifs et petit à petit lorsque vous voyez que... Euh, vous avez des résultats positifs euh, plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée. à ce moment-là vous pouvez augmenter votre risque. Mais allez-y doucement parce qu'il peut se passer quelque chose, un, un mouvement très rapide, inattendu et si vous ne gérez pas bien votre risque et eh bien vous risquez de, de perdre beaucoup très rapidement. Donc ce n'est pas, pas ce que je vous conseille, prenez euh, plutôt euh, l'option de trader euh, d'abord un petit compte et puis des petites positions et surtout en mettant toujours un stop loss. Je vous expliquerai l'importance du stop loss, c'est assez essentiel et surtout ne bougez pas votre stop loss parce que là c'est l'erreur que font beaucoup de débutants en se disant bon j'ai acheté le marché, là il descend donc je vais reculer mon stop loss pour ne pas, pas avoir de perte. et puis euh, on le descend de plus en plus, on le descend de plus en plus et à la fin de la journée on, on a perdu euh, la moitié de son capital. Donc euh, croyez bien qu'il y a plus de, de traders que vous ne le pensez qui font ce genre, euh, genre d'erreur. Donc euh, il est très important de limiter euh, vos pertes donc, et de prendre toujours un risque limité, surtout mettez un stop loss. Et si vous terminez avec une journée euh, négative ce n'est pas dramatique dans la mesure où vous n'avez pas pris euh, trop de risques et que vous avez limité euh, votre perte. Si vous faites une mauvaise journée et eh bien vous stoppez, euh, Si vous avez perdu si vous avez mis votre limite à 20 euros, à 50 euros ou 100 euros selon le capital que vous avez et que vous, vous acceptez euh, de perdre sur une journée et eh bien vous vous arrêtez en fin de journée et vous recommencez le lendemain ce sera une meilleure journée. Mais il faut faire en sorte que le capital que vous perdez sur une journée, vous puissiez le récupérer facilement en un jour, en deux jours maximum. Ça c'est la bonne manière de, de gérer son risque et, et pas de, de trader directement en prenant un risque illimité en se disant le marché va continuer à monter et euh, non, je peux vous dire qu'après 10 ans de trading on a souvent des surprises donc le marché qui fait des mouvements inattendus et euh, même le stop loss n'est pas une garantie à 100% euh, parce que si un marché chute et qu'il n'y a personne pour racheter les positions et bien les stop loss ne fonctionnent pas. Donc il faut toujours être très prudent, euh, gérer son risque de manière intelligente et ça bien sûr euh, c'est en suivant des, des formations que, que vous l'apprendrez. Donc euh, attention, ne risquez pas trop, euh, allez-y petit à petit, euh, le risque euh, c'est ce qu'on fait en trading, chaque position ouverte c'est prendre un risque mais euh, si vous avez une bonne méthode de trading et surtout un bon money management à ce moment-là, vous serez un trader gagnant de manière régulière et vous n'aurez pas peur de prendre des trades et de risquer un peu d'argent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le petit, la petite cloche, ainsi vous serez avisé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.